Salut tout le monde c'est Coxwing et bienvenue dans cette vidéo sur Eurotruck Simulator 2. Alors ça va être une courte vidéo on va faire euh, une route que je vais choisir. Et euh, alors j'ai déjà joué dans cette partie -là que là c'est mon camion, je l'ai acheté. Alors oui je n'ai pas beaucoup d'argent vu que je l'ai acheté et que j'ai demandé de l'argent à la banque. Nous allons pas perdre de temps, peut on va commencer et on va parler de tout. C'est parti! C'est parti! Alors, euh, nous allons commencer euh, la route. Euh, je vais aller chercher euh, mon camion qui est normalement euh, ici. Euh, alors, pas du tout. Il est pas ici j'espère ok donc je joue présentement à la manette tourner à ça, gauche si vous, vous, demandez, vous savez voilà excusez moi vous savez cette violence avec que la vue. droite puis Alors, à droite j oui j'ai le gps euh, qui, est, euh, qui est là depuis tournez la 1x35 il y aura beaucoup de coupures dans cette euh, vidéo parce que voilà c'est de la route soit tous les moments qui, qui ne vont pas attention je vais trouver en silence c'est celle-ci de vidéo que j'avais dit euh, de Minecraft que j'allais sortir donc c'est bien euh, Euro Truck euh, donc voilà c'est euh, c'est un jeu que ouais qui commence à être vieux euh, puis j'ai sorti juste avant la dernière vidéo on va aller chercher euh, ça passe pas alors Là, On va aller. Merci, on met qui. Hein euh... Ah non, c'est peut-être moi. Ouais, c'est ma faute, ok, pardon. Donc, euh... là, on va aller chercher. Vous êtes arrivé à destination. Votre guidage routier est maintenant terminé. Ils ont changé quelques petites voies depuis la dernière mise à jour. Alors, euh... donc là, je vais chercher ma remorque. Donc, comme vous avez pu voir, c'est justement. Euh... Un tracteur, nous allons faire plus ou moins 189 euh, km Et euh, ouais, je te dis, alors, Soyez ça va nous rapporter plus ou moins 4700 euros. On va pas perdre de temps. Alors voilà, ouais, c'est parti donc Je sais pas combien de tonnes elle fait, j'ai pas regardé ça. Elle fait 11 tonnes. Euh, je vais aller dormir dans 4 heures. Je pense je que le trajet fasse plus de 4 heures. Et voilà, mon essence est assez plein. Donc euh, voilà. Alors, euh, j'ai fait vraiment une énorme pause. Et là, c'est en si vraiment je me rattrape. Vous me dites si soit les vidéos sont toi trop tôt, rapprochées ou soit. Un peu trop écarté, dites-moi dans les commentaires euh, si vous avez des astuces sur le jeu ou pas. Il n'y a pas vraiment d'astuces dans le jeu, mais euh, si par exemple, euh, vous tenez voulez la trucs spécial Si vous voulez que je sais pas, j'achète une nou nouvelle remorque, si des, des sujets de discussion aussi, ça serait pas mal. Donc, je sais pas, moi euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, je sais pas, euh, pourquoi, pourquoi t'as créé une chaîne par exemple, je sais pas, moi. Trouver ah, il faut vraiment ralentir ici. Une petite, une, petite, une petite discussion, une petite question à me poser. Euh, je vous répondrai euh, dans la prochaine vidéo, sûrement. Soit euh, dans la prochaine, enfin, pas la vidéo que je sortirai juste après celle-ci, mais euh, soit dans la prochaine vidéo du Euro truck Donc, euh, soyez là si vous, vous me posez une question, bah, je vous répondrai. Euh, Ici il y aura peut-être un peu plus de live Twitch même si là j'en ai vraiment pas fait parce que bah, parce qu'avant il y a eu les examens déjà et euh, c'est super pénible les examens euh, Je pense que tout le monde dit la même chose Mais dites-moi vraiment euh, les commentaires ça va vraiment faire plaisir en plus de voir euh, noter dans les commentaires une petite chose, ça me fait déjà vraiment plaisir J'imagine que cette tour va être assez longue euh, Je vais faire un accéléré 2020 je vais sûrement changer euh, toute euh, toute ma chaîne enfin, pas toute euh, je sais pas si j'aurai un, un nouveau logo mais euh, la bannière youtube ça c'est sûr et certain qu'elle va changer elle va être beaucoup mieux euh, il y aura sûrement euh, à la fin à la loutro une nouvelle vidéo genre explicative euh, de, de ma de, de ma chaîne parce que maintenant sors un peu plus de jeux et sûrement que là maintenant j'aurai peut-être un peu plus de jeux euh, enthousiasme pas enthousiasme euh, un peu plus euh, intéressant qu'avant que euh, un petit euh, petit jeu super pas connu ou, euh, ou autre chose à place de Minecraft et tout ça euh, donc euh, oui j'ai essayé d'avoir d'autres choses alors là je peux vous dire que euh, le trajet est déjà fini, donc je sais pas si je vais faire un deuxième. Alors, un petit, genre, euh, à la ville prochaine. Donc Peut-être qu'il n'y aura pas plus qu'une route, en fait, ce qu'on te fait. Tourner à gauche. Donc, euh, oui, toute ma chaîne va changer. Et, euh, pas, pas, pas changer totalement, hein. Euh, mais, oui, euh, j'essaie de mettre un peu plus à jour un peu à tourner tout. À gauche. Donc, euh, allez-y. Alors, euh, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que gauche. là, euh, en... En novembre, enfin, vers fin novembre, euh, j'ai vu que, que la vidéo euh, sur euh, comment euh, ajouter, enfin, changer la, le son de ses notifications euh, sur son GSM euh, a dépassé les 500 vues et ça, ça me fait vraiment plaisir. Je sais pas si elle va encore frapper, mais ça me fait vraiment plaisir qu'elle soit atteinte déjà jusqu'à là. Alors, j'ai bien d'idées ces temps-ci euh, euh, de vidéo, mais euh, c'est une vidéo qui prennent beaucoup de temps donc je fais là ces temps-ci un peu de jeux euh, vidéo euh, assez on va pas dire assez euh, rapide ni, ni basique mais des vidéos assez normales mais euh, j'ai essayé de trouver euh, des, des petites choses euh, assez amusantes il y aura peut-être un peu de quiz plus, plus vraiment vraiment c'est j'ai essayé de donner une petite, petite formule euh, de ma chaîne un peu différente pas que pas que de jeu vidéo un peu de d'amusement euh, donc euh, je vais sûrement trouver quelque chose euh, d'assez marrant Dites-moi dans, euh, dans les commentaires euh, aussi, euh, pourquoi pas euh, des modes assez cool euh, je sais bien que j'en ai déjà déjà un peu donc euh, donc euh, j'hésite toujours pas à installer sur le jeu mais euh, j'en ai déjà trouvé euh, pas mal mais euh, oui d'un mode, ça me ferait vraiment plaisir, et, euh, et voilà. Donc là, on va bientôt arriver. Euh... Je sais même pas pourquoi je dis tutoie, à... et voilà. Mais euh, c'est pas grave. Euh, je... On va déjà arriver euh, à destination. Euh, je vais regarder si euh, on va faire peut-être une deuxième route. Mais alors, pas trop long non plus. J'aimerais pas non plus qu'elle se... qu fasse euh, trop de. Euh, trop de temps cette vidéo, euh, petite vidéo et euh, voilà. Euh, alors, euh, je sais bien que je, je vais sûrement recommencer une euh, vidéo sur Minecraft Skyward parce qu'on dirait que vous aimez bien ça. Mais euh, <rire> en essayant de déjà que je bug pas. Je sais même pas pourquoi il avait bugué la fois dernière. C'est euh, ça s'affichait parce que j'étais euh, déjà pas mal dans la partie c'est la partie où j'étais quand même, euh, j'avais pas mal avancé. Donc euh, oui, euh, je vais sûrement faire une autre vidéo là où déjà ça bug pas et euh, que ça va, ça va, ça va, être un peu mieux que celle-ci ou enfin celle-ci, enfin celle que j'ai fait euh, dans, la, dans la deuxième parce que voilà, C'est assez pénible. Je vous l'admets que bah, je, ma partie fait deux secondes et euh, mais je vous parle beaucoup de choses. Donc euh, c'est pas mal. Euh, donc, euh, ça va être sûrement fait euh, genre en janvier ou peut-être plus tard, mais euh, ça va être fait, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, là, on va arriver euh, à notre destination. Euh, alors, euh, je vais sûrement me garer euh, en version professionnelle. Donc, euh, parce qu'habituellement, je, je mets une version super simple. Je dépasse. Tenez la loi, oh, puis tournez-la. Ok, droite. Je, suis f... je suis fatigué. Euh, tourner à droite, je veux, mais euh, oui, euh, alors j'aimerais un peu, juste un peu. J'aimerais pas non plus trop consacrer de temps à, à YouTube parce que voilà, je sais pas non plus euh, éternellement de temps. Et euh, quand je le fais, je le fais d'un coup donc euh, facilement. Je change toutes les vidéos, j'ai du temps et, et après, je, je fais. Je, je monte puis euh, je donne. Tournez euh, à gauche. Voilà. Alors là, il ne faut pas se glander. Alors excusez moi pour la petite notification. Vous vous la voyez pas. Donc euh, c'est pas. Nous y sommes. sains et sauf. Enfin, normalement, vous la voyez pas. C'est pas. J'ai la bougerai tout à l'heure. Alors, on euh, en va fait, utiliser celle-là, comme j'avais dit, parce que je prends celle-ci, donc euh, voilà, on va plus s'amuser euh, avec celle-ci. Alors, attendez juste deux secondes, je vais juste bouger la notification. Donc voilà, donc euh, là, je... voilà, euh, ça va peu mieux. Ouais, on dirait qu'ici, c'est... Euh... Oui, j'ai cru que tu vas aller dormir, là, je peux terminer quand même... Euh... Ah hein, euh, mon reculon, alors on peut voir comment je suis. Ok. On passe de ces choses ici. Il y a beaucoup de bruit alors, je suis désolé, là, je suis, je suis super concentré. Donc euh... Voilà, excusez-moi. Je me on est vraiment dans une ferme là. Ça, on peut voir comment ils m'en veulent là. Ah, il y a les poules là dedans elles font ma mag de bruit. Euh, non c'est pas normal ça, pourquoi je suis autant euh, J'ai pas du tout terminé bien le truc. Bon ok, on va s'arrêter ça comme ça. Donc... Alors c'est vraiment pas mal. Alors euh... ok donc si je suis le oui le stationnement. Euh... Donc je sens qu'on va s'arrêter là pour cette euh, vidéo. Alors euh, likez, abonnez-vous et pas vous assurer, Je sais pas pourquoi j'avais dit ça dans la vidéo Minecraft euh, SkyWars. Je sais pas pourquoi. Donc euh, je m'en suis rendu compte seulement euh, au montage, mais allez-y, euh, je vous en prie, allez voir mon Twitch. Euh... Bye bye